Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour travailler un petit peu à la fois le cardio et le renforcement musculaire en douceur. Le, la vidéo s'adresse à, à tout public et euh, on va, elle va se décomposer de la façon suivante. On va faire un petit échauffement de 2-3 minutes, ensuite on va fonctionner par tranche de 30 secondes avec 30 secondes, un exercice entrecoupé systématiquement par du gainage. Euh, vous pouvez donc faire euh, cette, euh, cette petite vidéo euh, en famille ou alors seule, l'idée étant bien entendu de. Bah de garder la forme et le moral pendant cette période de confinement. Vous avez uniquement besoin d'un tapis ou d'une serviette, d'une petite bouteille d'eau et aucun matériel ne va être nécessaire. Alors on va commencer par l'échauffement et ensuite on enchaînera avec le corps de la séance. Alors je m'éloigne un petit peu. Euh, pour l'échauffement, on écarte simplement les pieds, les pieds écartés de largeur du bassin et rotation des épaules. Donc rotation euh, simultané des épaules, rentrez bien le ventre, pense toujours bien à garder les jambes un petit peu fléchies, le bassin vers l'avant et on continue en alternant on va à droite puis à gauche, à droite puis à gauche, on alterne et on enchaîne vers l'avant, les deux épaules, les deux bras vers l'avant, montez bien les épaules vers les oreilles, on continue, toujours le ventre bien rentré, hein, c'est important, le transverse travail Et vers l'extérieur, on rajoute les coudes. Sur le côté, tirez bien. On essaie de ne pas creuser le bas du dos. Et on tire. Sur le côté, ventre rentré toujours. Il y a des choses que je vais répéter plusieurs fois pendant la séquence. Et on relâche. Bras le long du corps, on enchaîne. Les épaules basses et vers l'arrière avec la vie. On regarde en haut, puis en bas. Prenez votre temps. Fixez bien les épaules vers le bas et l'arrière, c'est uniquement au niveau du nuque, de la nuque pardon, que ça travaille, et on alterne de droite à gauche, on ramène l'oreille vers l'épaule droite puis vers l'épaule gauche, toujours les jambes fléchies, le ventre rentré, le bas du corps n'a pas changé, et rotation, on ramène menton, poitrine, demi-cercle, et uniquement des demi-cercles, pareil, épaules basses et vers l'arrière, et on enchaîne une dernière fois et on regarde devant soi, on enchaîne bas du corps flexion donc là c'est un petit peu dynamique soufflez bien, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise on fléchit, les genoux ne doivent pas avancer hein. je ne suis pas en train d'avancer comme ça c'est bien les fesses vers l'arrière et je remonte le dos est droit pensez à bien souffler et toujours le ventre rentré on est guémé. On continue. Encore trois. Encore deux. Les derniers. On reste en haut. Et on enchaîne. On monte les genoux. Donc pareil. Dos droit. Tendez bien les bras sur le côté. On monte bien. On peut, si on n'a pas de voisin en dessous, et si on a la forme, le faire avec une petite impulsion. Donc, impulsion légère. On monte les bras. Et sinon, sans impulsion, c'est très bien. Encore 3, 2, 1, et on relâche. On enchaîne avec le corps de la séance. Donc 30 secondes de travail, 10 secondes pour récupérer et 30 secondes de gainage. Et on va faire ça à peu près 6 minutes. Alors le premier, un petit peu de cardio, 30 secondes, on saute simplement pied droit, pied gauche. Donc transfert du poids du corps et on peut rajouter pour terminer l'échauffement, au niveau des poignets donc on accrochait les doigts et on tourne les poignets en même temps qu'on saute de droite à gauche il vous reste encore 10 secondes si ça vous pose problème hein, le transfert vous pouvez faire pied joint et on saute de droite à gauche soufflez bien hein, toujours toujours le ventre rentré on relâche 10 secondes on passe au sol en position de gainage comme je vous disais on appuie sur les avant-bras on soulève les genoux et on reste. Alors l'idée là, c'est de ne pas creuser le au niveau du bas du dos. Je ne suis pas en train de monter les fesses non plus. Je suis le plus à plat possible. Si vraiment c'est difficile, ça fait déjà 10 secondes. Si vraiment c'est difficile, vous restez dans cette position et vous posez les genoux. D'accord Par contre, si c'est trop facile, vous pouvez soulever une jambe et je reste. Sans modifier la position des hanches. Hein. Puis soulever l'autre. Et on a encore 5 secondes à tenir soufflez bien et on relâche, on pose on remonte tranquillement le prochain ce sera jumping jack encore 3 2 1 c'est parti, jumping jack donc là, on monte bien les bras au-dessus de la tête descendez bien les coudes et on souffle toujours pareil, hein, ventre rentré, ça ça change pas allez, on tient encore un petit peu on monte eh bien, si c'est trop difficile vous pouvez dégager de côté avec ou sans les bras encore quelques secondes je dégage de côté ça c'est la version plus simple et on relâche on repasse au sol notre position de gainage mais cette fois-ci sur le côté version simple on est parti version simple bassin en l'air je décolle bien les hanches je rentre le ventre, je peux aligner le bras avec euh, le coude d'appui Version un petit peu plus compliquée, on passe en position sur les pieds, ventre rentré toujours, hein, il nous reste 15 secondes, et on reste. Pensez à bien souffler, on aligne bien les appuis, et si ça devient bien sûr trop difficile, vous pouvez repasser sur les genoux. On souffle, il nous reste les dernières secondes, et on relâche, on pose, on remonte, on souffle bien, et on passe en position de squat. Pied écart largeur, pied écarté largeur du bassin. On fléchit, on descend. On descend. Faites attention au temps, sinon je vais m'en On fléchit, soufflez bien, rentrez le ventre. Dos droit. Si je me mets de profil, hein, je pousse les fesses vers l'arrière. Et je descends. Tranquillement. Si vous voulez complexifier, vous rajoutez l'impulsion. Je pousse. poids du corps sur les talons, c'est très important. Et on souffle, on continue. Encore quelques secondes. On relâche, on repasse au sol. Vous vous en doutez, c'est gainage de l'autre côté. Donc encore une fois, on aligne bien épaules et coudes. C'est parti, on décolle. décolle. Version simple, j'ai le bassin en l'air, les genoux au sol. Et version plus compliquée, il nous reste encore 20 secondes. On est aligné, bras en l'air, on souffle bien. Allez, il nous reste encore une dizaine de secondes. Si on veut complexifier, on peut soulever la jambe. Donc là, on tient. Sinon, on pose simplement. Encore 3 secondes. Soufflez bien. Et on relâche. On revient. On remonte. On continue. Position de fente. En deux secondes, c'est parti. On part en fente vers l'arrière. Deux droit. Je descends. L'idée c'est de bien avoir le poids du corps sur la jambe arrière, on prend son temps. Encore une fois, si on veut complexifier, on rajoute une impulsion, encore 15 secondes. Donc impulsion, on complexifie et sinon tranquillement je reviens, je descends, poids du corps à l'avant. Le genou doit être aligné au-dessus de la cheville. Donc, faites bien attention à ça et c'est déjà fini. On repasse au sol. Gainage toujours pour la chaîne postérieure. Allongé sur le dos. On est en appui sur les talons, les mains, les épaules et on soulève le bassin. Soufflez bien. J'ai le soleil dans les yeux, donc je ne vous vois pas. Mais ce n'est pas grave. Rentrez bien le ventre. On essaie de ne pas creuser au niveau du bas du dos. On a le bassin en rétroversion. Et là, on est simplement en appui sur les talons. Encore 10 secondes. Sur les épaules et la tête. On souffle, 2, 1 et on relâche, on remonte tranquillement, on enchaîne, facile pour les bras, si vous avez des poids pourquoi pas et on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, donc là le bas du dos, enfin le bassin est en rétroversion, donc on supprime la courbure lombaire, on ferme, les coudes sont à la hauteur des épaules, vous voyez que je ne laisse pas tomber les coudes hein, sur le côté, je ne suis pas en train de faire ça, je reste là-haut. Et au milieu, tout petit. Allez, on tient encore. Soufflez bien, tout petit. On ne croise pas non plus, hein, sinon on ne sert à rien. On garde les avant-bras parallèles. Encore. Soufflez bien, ventre rentré toujours pour que le transverse travaille. Et après ça, on va repartir en gainage. Vous l'avez compris. Et on relâche. On repasse au sol. C'est en gainage, on revient au centre. On va ajouter une variante par rapport à tout à l'heure. Donc on décolle les genoux, on met un appui sur les avant-bras et on tape pied droit, pied gauche. Donc là, je suis simplement en train de taper pied droit, pied gauche. Je ne monte pas les fesses, hein, je reste toujours le plus allongé possible. Épaules alignées avec les coudes. Je ne creuse pas non plus le bas du dos, sinon vous allez avoir mal rapidement. Soufflez bien. Il reste encore à peu près 10 secondes. Allez, on souffle. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. On pose les genoux. On remonte tranquillement. On enchaîne. Prochain exercice. On, prend, on revient en position de squat. On fléchit. Et on monte tranquillement. Soufflez bien. Encore. On monte, on descend. On monte, on descend. Ça c'est un petit peu pour le cardio, si ça devient difficile, vous diminuez l'amplitude, vous descendez un petit peu moins. Allez, encore 10 secondes. Soufflez. Toujours le poids du corps sur vos talons. Allez, il reste encore quelques exercices et on relâche. On repasse au sol. Là aussi, petite variante sur le côté. On aligne épaule et coudes, ça ne va pas changer. On décolle le bassin, bras en l'air, tout petit mouvement. Allez, soufflez bien. Là, on pousse les hanches vers le plafond. Si c'est un petit peu trop facile, vous passez sur les pieds et pareil, tout petit mouvement. Encore 10 secondes. Allez, on souffle. Tout petit, ventre rentré, épaules et coudes alignés. On relâche, on pose, on remonte, cette fois-ci de nouveau, position un petit peu de squat et je vais partir d'un côté, je fléchis, je reviens, je fléchis, je reviens, toujours du même côté, soufflez bien, allez, encore, si on veut on peut accélérer un petit peu, hein. on peut également rajouter un genou si vous le souhaitez, c'est un petit peu plus compliqué, mes genoux, là j'ai une jambe fixe qui est tendue lorsque je pars de côté. Allez, on y est presque. Soufflez bien. Ou alors je reviens. Encore, toujours le dos plat, les épaules vers l'arrière. Et on relâche, on repasse au sol. Allez, on y est presque. Euh, quel côté Je ne sais plus. Je crois que c'est celui-ci. J'espère que je ne me trompe pas. On décolle, tout petit mouvement. Donc on a changé de côté, hein. si je me suis trompée, je ne fais pas la même erreur. Petit, petit, petit, bras en l'air. On continue, rentrez bien le ventre. Soufflez bien. Et encore une fois, on peut complexifier en passant sur les pieds. Allez, on se grandit, tout petit mouvement, fessiers contractés, jambes bien tendues. On souffle. relâche, on pose. On remonte. Bien entendu, vous en doutez, on part de l'autre côté pour le même exercice. Jambes fixe. on change de côté. On fléchit, on revient. Allez, il nous reste un gainage, un exercice au sol. Et on aura fini. Soufflez. Encore. Allez. Encore une fois, la variante, hein. Je croise, je descends, genou. La jambe qui va sur le côté monte en genou. Je mets les bras ou pas, comme vous voulez. Soufflez bien. Encore 10 secondes. Ou version plus simple. Gardez bien les épaules droites. Enfin, épaules droites, dos droit, épaules vers l'arrière. Et on relâche. On repasse au sol. On est en appui sur les mains et les genoux. On aligne bien. Euh, les épaules et les poignets. Et on soulève. Jambes droites, bras gauche. Au bout de 15 secondes, on va changer de côté. Gardez bien le poids du corps vers l'avant. Essayez de bien être aligné. Rentrez bien le ventre. Encore quelques secondes. Grandissez-vous. On relâche et direct, on change de côté. Alignez également bien les genoux et le bassin. Soufflez bien. Allez, on se grandit un maximum. Bassin en rétroversion. On y est presque. Soufflez bien, et on relâche, en pause. Dernier exercice, cette fois-ci on reste au sol, on est allongé, je pense que vous me voyez encore, on tend les jambes, bras le long du corps, tête au sol, et on soulève le bas du dos et les fessiers. On travaille des abdominaux. Soufflez bien, on continue, petit mouvement, J'essaye de ne pas balancer mes jambes d'avant en arrière, j'essaie de ne pas faire ça, le plus vertical possible. Petit mouvement. Allez, on a encore pour 10 secondes. Soufflez. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. On a très bien on peut se relever. On se redresse simplement, main sur les genoux. On reste à mi-hauteur, dos, plat, épaules vers l'arrière. Relâchez bien, soufflez bien. Et on relâche les bras, soufflez. Les jambes sont bien tendues. Le poids du corps sur vos orteils, je reste dans ce sens-là. On fléchit les jambes et on remonte tranquillement. Rentrez le ventre. On remonte une vertèbre après l'autre. Rotation des épaules. Je me suis coupée, On est là. Je sens un petit peu étirement du quadriceps. Ouh, je plus l'équilibre. Euh, bassin vers l'avant. On a attrapé sa cheville. Hein. Je suis de profil, je ne suis pas en train d'attraper mes orteils, c'est pas très bon. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau des chevilles. On bassin vers l'avant. Ventre, rentré et on relâche tranquillement. On change de côté. On attrape l'autre cheville de profil, si j'arrive. Ventre, rentré, redressez-vous, grandissez-vous. Et on relâche, on pose. On est au centre, on fléchit, on inspire, on va à droite, on souffle, on revient au milieu. On inspire, et à gauche, on souffle. On revient, inspirez à fond, et relâchez. Et souffler. On relâche, on ramène bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu tout suivre, que le niveau a été adapté à toute la famille ou tout un chacun et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à tous